Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de questions sans détour qui va s'intéresser ce soir à nos forêts avec l'Office national des forêts. Mylène Musquet, la directrice régionale de l'ONF Guadeloupe, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Chignon. Merci d'avoir accepté cette invitation. On a beaucoup parlé de vous très récemment, forcément, par rapport à l'actualité liée au passage de la tempête Fiona. Vos équipes ont été à pied d'œuvre dès le début et ce n'est pas terminé. Effectivement, cette tempête... Qui, est, qui a fait quelques dégâts euh, sur nos, nos écosystèmes forestiers et notamment tous les équipements d'accueil du public. Euh, certains sentiers ont dû être fermés puisque, et on a constaté des glissements de terrain, des chablis, de, des chutes d'arbres qui, qui ne sécurisent pas le tracé. Donc nous avons effectivement, 48 heures après son passage, euh, décidé de fermer certains sites et certains sentiers afin de les mettre en sécurité. Donc, les, les, les équipes d'ouvriers, effectivement, sont depuis un mois à pied ouais. d'œuvre pour remettre à, à niveau ces, ces sentiers, pour les sécuriser, pour reprendre mm -hmm. quelquefois des tracés lorsqu'il y a de gros éboulements. Euh, donc, certains sentiers sont à nouveau praticables. Par contre, pour citer un exemple, celui des Monts-Caraïbes, sur lequel il y a eu vraiment de gros glissements de terrain et des ravines qui sont. Qui ont complètement débordé, hein, qui, se sont, oui. qui se sont étendus. Euh, ces ces tracés-là nécessitent carrément de revoir une, euh, un nouveau parcours. Un donc là, il y a toute une étude qui doit être mise en place voilà. pour trouver la zone la plus sécurisée et qui respecte le... également l'environnement. Une zone sécurisée et puis d'autres zones effectivement sur lesquelles... Euh, le constat de dégradation est tel que nous, a, nous devons faire appel à des spécialistes comme le BRGM pour vérifier euh, la stabilisation des sols et vérifier qu'il n'y a plus de risque d'effondrement, de, de chute ou de glissement. Il convient de le dire, surtout au moment où s'ouvre la saison touristique Exactement. chez nous et que ben, forcément certains sentiers sont, sont encore très dangereux. Les pluies ne sont pas terminées, les sols sont encore très sèches, gorgés d'eau. Les sols sont gorgés d'eau, donc le premier réflexe du grand donneur qui soit local ou ailleurs, c'est d'aller sur les sites de l'ONF ou sur les sites du parc national pour vérifier que le sentier qu'ils souhaitent euh, emprunter est bien ouvert au public et qu'il n'y a pas de risque de danger. Par ailleurs, euh, sur certaines routes forestières aussi, nous avons de gros glissements de terrain. Donc les routes forestières comme celle de Douville à Moreau ouais. euh, est fermée. Au public, parce que là, on a on n'a pour l'instant pas trouvé de solution. Le, le glissement de terrain est tel qu'il n'y a pour l'instant pas de solution, malgré l'accès nécessaire à une zone de captage d'eau potable, par exemple. Oui. Euh, sur les zones comme euh, le bain à la route forestière de déboucher toujours à Petitbourg, ben, nous avons aussi l'effondrement de pont Donc là, on ne peut plus passer oui, euh, au-delà de l'aire de pique-nique. Donc l'inventaire est en cours. Euh, nous sommes en, en relation, bien entendu, avec les autres partenaires eh, qui gèrent tous ces espaces naturels protégés, dont le Conseil départemental, pour trouver des solutions à la fois techniques et financières pour remettre en état oui, bien sûr, ça et les sentiers. Des moyens. Oui. Voilà, comme vous le, dis, vous le disiez, euh, nous sommes à, à l'ouverture de cette saison touristique de façon à avoir des produits sécurisés. Et ces routes forestières également, euh, qui remplissent différentes fonctions. Hein. Sur ces routes forestières, on trouve des usagers comme les chasseurs, comme les agriculteurs. Oui ou bien euh, les structures qui gèrent les, les zones de captage d'eau potable. Donc, il y a une vraie nécessité pour nous euh, Question de, de, sécurité, bien voilà, de sensibiliser nos partenaires sur les actions à mener. Et oui, c'est vrai que Fiona a mis en lumière les actions de l'ONF, mais l'ONF, c'est un certain nombre de missions tout au long de l'année, de préservation euh, et, on va dire, d'optimisation, finalement, euh, de nos forêts. Effectivement. Donc, l'ONF, qui est le premier gestionnaire d'espace naturel de la Guadeloupe, de euh, c'est... Euh, le gestionnaire des forêts publiques, puisque ouais. nous avons quand même 50% de nos écosystèmes forestiers euh, qui sont dans le domaine public et le reste est de chez les privés. Donc nous intervenons pas directement chez les privés, uniquement sur la surveillance des défrichements. Par contre, dans ces missions de gestion de forêts publiques, nous faisons de la surveillance de la police, mais surtout de l'accueil du public. On vient de citer quelques exemples où là, on met en œuvre des, des équipements, des aires de pique-nique. Nous avons également des, une mission euh, de gestion de la biodiversité oui. puisque nous avons la chance euh, en Guadeloupe, sur, sur notre archipel, d'avoir différents écosystèmes Forestier et chacun a ses particularités, oui. sa diversité, ses spécificités. C'est pour ça qu'on a des agents qui sont formés à chacune de ces spécificités. Voilà, donc nous avons effectivement au sein de nos équipes plusieurs profils, plusieurs métiers. Les ouvriers que l'on voit le plus souvent sur les sentiers, oui. les aires de pique-nique, à entretenir, à fabriquer, à construire. Nous avons bien sûr des concepteurs, nous avons ces agents qui sont sur le terrain, qui sont répartis. Euh, sur les communes et euh, sur lesquelles ben, ces missions de police, de surveillance, d'accueil du public, de pédagogie sont réalisées oui. par ces techniciens. Absolument, ce ne sont pas des policiers entre guillemets, mais ils sont là pour accompagner à mieux utiliser les espaces euh, qu'on affectionne, que ce soit au bord des plages, sur les sentiers, au bord des rivières également. Effectivement, oui. le premier message du, du technicien forestier est d'expliquer. Oui. Euh, avant de, de sortir son carnet euh, de PV, il va expliquer, il va démontrer, il va argumenter. Mais c'est vrai que quelquefois, malheureusement, trop souvent, nous sommes face à des infractions telles qu'il nous faut passer à la phase face, la face de répression. Oui, Mais couper le, voilà. un résigné euh, comme on le faisait avant pour refaire son charbon de bois, bah, c'est interdit, faut le dire. Oui, oui. oui c'est interdit, effectivement. Un mot, parce que vous êtes euh, un des maillons forts de la filière bois en Guadeloupe, puisque vous contrôlez entre guillemets la ressource. Euh, quelles sont les relations qui existent entre l'ONF et les professionnels du bois On pense aux ébénistes et, et autres métiers alors, des relations qui, malheureusement, ne sont pas suffisamment développées ces jours-ci. Euh, nous sommes en train, euh, depuis quelques années, de reprendre cette fameuse filière bois parce que certains maillons n'existent plus. La demande est là. Nos ébénistes, nos menuisiers affectionnent particulièrement... Euh, les bois d'œuvre locaux et les essences locales parce que ça donne de meilleurs bois et voilà, c'est la tradition. Euh, pendant un moment, on n'a plus eu de syrie, on n'a plus eu, on a encore ouais. quelques bûcherons. Donc voilà, c'est toute une filière qu'il faut reconstruire et c'est la raison pour laquelle nous venons de signer deux contrats de vente avec des exploitants forestiers qui vont jusqu'à la deuxième, ce qu'on appelle la deuxième transformation, c'est-à-dire qu'ils vont aller en forêt avec l'autorisation de l'ONF selon un cahier des charges bien précis, prélever, prélever certains arbres qui auront été identifiés avant par nous, et ensuite les transformer, soit en planches, soit en meubles, etc. Donc ce sont deux... Oui, on va, on va pouvoir choisir l'arbre qu'on qui, qui, qu peut couper, entre guillemets, ça. et euh, penser à ceux que l'on doit sauvegarder pour, euh, pour la repousse, tout simplement. Exactement. Le cahier des charges a pour but de, de trouver un équilibre entre le prélèvement et la... Les, hey. Voilà, le, le, le gain de cette, de cette ressource est qu'on qu doit préserver absolument. L'objectif n'est pas de couper, de faire des coupes rases ou de tout, de tout mettre à plat. Bien sûr. Bien sûr. Il s'agit vraiment d'un travail de minutie qui est fait avec ces techniciens, justement, qui, espèce par espèce, arbre par arbre, parcelle par parcelle va identifier l'arbre qui est le plus propice à être abattu euh, parce qu'il ne va pas ...empêcher la régénération parce que l'abattage ne va pas se faire pendant la reproduction des oiseaux, parce que l'arbre la, ne présente aucune espèce il y a un protégée. il également. Exactement. Ouais. Et, et justement, euh, alors c'est peut-être plus compliqué, mais on sait que traditionnellement, ils sont nombreux à fournir du charbon dit local. Là aussi, il faudrait... Euh, on va dire, euh, mieux euh, mailler les, les, les chaînes pour que les choses se fassent dans, dans le bon sens. On pense notamment au bois de Campèche, très sollicité pour cela. Alors, autant, effectivement, la filière bois, à un moment, a été structurée avec des relations privilégiées avec les artisans, autant, s'agissant des producteurs de charbon, tout est à faire. Parce oui. que jusqu'à présent, c'est une activité qui a été un peu souterraine, oui. un peu, en, on va dire, en complément de, de ressources, euh, et on peut tout à fait, dans le même esprit, euh, avoir cette filière où on va gérer euh, les forêts, les forêts oui, sèches. L'idée, c'est de ne pas être contre, mais trouver des solutions, des solutions de, de, de gérer cela ensemble. Exactement. Oui. Où on va prélever jusqu'à un certain niveau, certaines essences, mais on va surtout veiller à ce qu'il y ait de la régénération, on va planter Est-ce que l'ONF par exemple sur ce type de sujet là peut accompagner un propriétaire privé de, de zones boisées pour l'aider au, au reboisement justement et à l'utilisation de sa ressource Bien entendu, c'est vrai qu'avec certains propriétaires privés nous pouvons ce qu'on appelle mettre en œuvre des plans de gestion, des, des programmes d'aménagement spécifiques sur leur parcelle en fonction de la ressource en fonction de la richesse et de la densité et de la spécificité, spécificité des espèces qu'ils ont on peut accompagner le, le, professionnel, le propriétaire pour le guider soit sur la filière bois, soit sur la fabrication de charbon. Alors donc prenez contact, vous l'imaginez bien, avec l'ONF pour toutes vos questions. Vous qui êtes propriétaire de zones boisées, on n'en a pas fini Madame Musquet parce que l'ONF a une riche actualité. On parlait de la filière bois, l'agroforesterie, c'est un mot qui revient de plus en plus. On va en parler tout à l'heure à travers notamment votre comité consultatif à venir. Qu'est-ce que c'est que l'agroforesterie Alors, l'agroforesterie, qui a une définition un peu particulière hein, chez nous, parce qu'en fait, il s'agit plus simplement de la culture sous couvert forestier, contrairement à une définition un peu plus hexagonale où on va... Introduire les arbres dans une parcelle agricole, là c'est l'inverse. On va se servir de la zone déjà boisée voilà, pour imaginer un concept de, de, de culture. D'agriculture oui. adaptée oui. à la préservation de la forêt. Donc cette agroforesterie qui existe depuis une dizaine d'années est en train d'être restructurée effectivement. Nous avons des, des, des, chaque année euh, des appels à projets où nous proposons oui. certaines parcelles, là aussi qui ont été identifiées euh, aux agriculteurs, aux particuliers, aux artisans qui souhaitent développer des activités de vannes de produits de vanille, café, les cacao, de produits, oui. des fleurs tropicales. Okay. Donc on, là aussi, il y a tout un travail préparatoire pour vérifier que l'espace est bien propice à ce type d'activité parce qu'il y a des espaces qui sont euh, trop dégradés, des espaces où il y a trop d'espèces protégées. Donc les, le travail préparatoire est fait par les techniciens. Le porteur de projet vient vérifier que la parcelle correspond à son modèle économique, oui. son modèle de construction d'une activité agricole. Et ensuite, effectivement, après euh, une, euh, un passage en commission qui va valider son projet sur le plan technique, sur le plan financier, sur le plan de la biodiversité, une convention est signée avec ce, ce, cette personne qui veut se lancer dans l'agroforesterie. Il faut savoir que nous avons plus d'une trentaine aujourd'hui euh, de personnes qui bénéficient de ces cotes, hein, de ces conventions d'occupation temporaire pour une quand durée même. de oui. 12 ans. Oui. Voilà, donc il y a quand même des contraintes, il y a un cahier des charges, on ne peut fa pas faire n'importe quoi, parce que le foncier reste quand oui. même public. Mais ça offre des perspectives, en tout ah, cas. Tout à fait, oui. pour beaucoup de jeunes qui ont des projets et puis surtout, des, des, là aussi, des, des niches économiques qui sont en train de prendre de l'essor, comme la, la production de la vanille, qui reprennent de l'essor. La, la production de la vanille, le cacao, le café, des produits de luxe euh, D'après d'ailleurs, nous avons eu une médaille d'or récemment euh, sur la vanille. Ah ben Voilà, vous ben voyez comme quoi, euh, <rire> on imagine que c'est un sujet qui sera fortement évoqué lors de votre prochain conseil consultatif. Ce conseil, en fait, il regroupe qui et quelles sont ses missions Alors, c'est un conseil qui a été pensé, on va dire, par la direction régionale, euh, qui a constaté qu'en fait, nous ONF, Office National des Forêts, qui est un établissement public, à caractère industriel et commercial national n'avait pas de représentation en termes de gouvernance au niveau local donc en fait à côté de notre conseil d'administration hexagonal, nous avons souhaité réunir tous nos partenaires institutionnels, les collectivités, les associations, oui. les autres gestionnaires d'espaces naturels qui travaillent dans le même domaine que nous pour échanger une fois par an sur nos actualités, nos difficultés, parce que nous nous en avons, euh, sur nos orientations et nos choix d'organisation de, de Mutualiser la Mutualiser les moyens et les connaissances du terrain. Exactement. Mutualiser les moyens, échanger les expériences euh, des projets que nous avons réalisés dans certaines communes qui peuvent être reproductibles dans d'autres, euh, des partenariats que nous avons mis en œuvre avec des opérateurs euh, qui peuvent servir aussi de certains projets, des activités phares comme toutes les opérations de restauration écologique que nous menons sur le littoral par exemple, qui peuvent être source d'inspiration. Donc l'idée c'est exact, exactement ça, accompagner l'ONF, renforcer ce réseau de partenariats et avoir une lisibilité, une crédibilité sur le territoire, parce que nous sommes avant tout un établissement public dédié aux enjeux de notre territoire, de notre archipel voile Merci Mylène Musquet d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous remercie. Question ce détour est terminé pour ce soir. On vous donne rendez-vous dans d'autres éditions, mais restez avec nous pour la suite de nos programmes.